C'est le départ, on s'en va pour Sto. On va passer là-bas trois jours, trois nuits, trois, quatre jours. C'est pour la fête de grand-maman, bonne fête grand-maman. Toute la famille, nous autres, on y va aussi. Michel, est-ce qu'on est content? Oui! Content, content, yes! Ah, bah ben oui! Je pense que ça va être un non! voyage de ski. Super cool, on prend la route, on s'en va à travers Sutton. on vient de passer les lignes, on met du gaz et puis ici, tout de suite, dans la petite place où ils vendent du gaz, il euh, y a trois chasseurs là, habillés en camouflage c'est très différent, puis l'architecture tout de suite, tu passes la ligne, ça change Après avoir mis l'essence, on fait une petite pause pour euh, allaiter Marie-Rose puis après ça, on continue, il reste une heure pour être arrivé à Sto oh, oh, non, ma, pourquoi oh, a regarde, regarde! Parce qu'il y a maman. une piscine à l'hôtel ah, Marie-Rose oh. Marie est bien contente Oh, aussi. rassasiée! Ah! <rire> oh, Donne-moi ça! Je la fais comme ça, puis là tu me dis quelque chose de brillant. une pipi, une pipi, une vidéo, une pipi. Bravo! Lâche ça. Ah, oh, mon Dieu! Ah ben regardez ça ce qu'on voit là-bas. Bon, en tout cas, au loin, on voit les pics, là. On pense bien oh que c'est là, Et On va aller visiter la, la oh. brasserie de la famille Von Trapp. On est arrivé ici. Et puis, c'est en haut, vraiment proche d'un pic de montagne. Ah! Yeah. C'est la première fois que Marie-Rose sort du Canada. T'aimes-tu ça, les États-Unis? Ouais. T'aimes-tu ça? peut qu'il y a des gens dans la montagne le qui Vermont. vont bien au Québec. T'es bien content. Bien content d'être à ce Ouais, Ouais. Tu as déjà fait du ski, ski ici, toi? Ah, non, jamais ski ici. J'ai ski sur le Mont-Mansfield, mais en Backcountry, l'autre côté de la montagne. Okay, okay. Oh, c'est une première fois dans la station. Il y a une cabine, que c'est juste des cabines à 8. Okay. Et il y a une cabine pour changer de côté de la montagne. Il y a deux télécabines. Okay. Il y a trois télésièges débréables. Une télé trois, un télésiège à 3, un télésiège à 2. toi et à Non, deux télésièges à 2, en fait. T'es jamais venu? Jamais venu, mais j'ai étudié la carte et j'ai étudié... Euh, sur... J'ai étudié sur internet quelles sont les meilleures pistes. Okay. Alors, on... on sait déjà à peu près qu'est-ce qu'on pourrait aller faire. Là. OK. Est-ce qu'il y a du ski soirée ici? Pas de ski soirée, mais il y a plein d'activités pour combler nos journées. On peut faire du patin à glace. On peut aller à la piscine. On peut aller au resto. Okay ça va être épique ça hein Qu'est ce que qu'on va faire? Asto Non C'est la première fois qu'elle a régurgité à la Elle a régurgité à la station Non elle avait régurgité à la station d'Essence C'est sa deuxième fois Deuxième fois de Je On va au village. On va aller se promener. Mais non tout le monde a une tchouc. Putain, il là. ça, hein. viens ici. Bienvenue à Sto. Magasin général. Montre-moi dans ça, Nico. Ça ouais de c'est On cherche une tuque pour Alexandre parce que là, la seule tuque qu'il a, c'est une tuque avec le logo de Google Cloud dessus, puis je t'amène. Mais là, quand j'y monte montre le rack, la seule qui l'intéresse, euh, c'est celle-là. C'est ça que je à de Google Cloud. Ouais. Ah, c'est ça que je veux. <rire> Moi, je pense que celle qui irait le mieux à papa, c'est celle-là. Là, c'est c'est pas là. Toi aussi, ah! hein? Vas-y Clyde, mets-moi là tête. la trou. Bon, Maman, regarde ta -t en t en Bon, mais c'est pas pire Mimi, C'est <rire> T'as la briller un peu, non? <rire> hey les amis, moi j'aime bien ça, les, les tucs! Aimez-vous ça? J'adore hein! Moi je l'aime. C'est un peu intense, ça fait un peu clown, sais tu vois un peu. Ça explique toutes sortes de façons de... Comment faire un abri, comment trouver ta nourriture, comment faire ton feu. Vous l'avez trouvé? Oui. Ah, c'est son Il chapeau! C'est ce que... comme ça qu'on achète les photos! Il euh, faut voir le beau sourire de tout le monde. Est-ce que je pense qu'on fait un peu? Ici c'est la chambre à Julien. Nous autres, on est un étage en dessous, on y va. Une belle journée en perspective. C'est ici qu'on se trouve. le Mountain Lodge. C'est comme ça, la montagne est là. On est assez chanceux. On va être ici pour trois jours. Oh, que ça dort dur, ça ici. T'as quoi toi de ce voyage-ci? Est-ce qu'on met nos oui. on pas de bâtons. Salut! Première shot de la gondole Over Easy qui part directement, De nos oui. ouais. directeurs de l'hôtel. Quand même, il faut le faire hein? Moi, c'est Bourget, c'est pas ça. Ben, je pensais que c'était, je pensais que c'était, genre Monsieur Charton. Moi, c'est toi? Alors ça, c'est notre première sortie avec les enfants ici, sur une montagne inconnue, dans un chairlift qu'on connaît pas, Mansfield. Ok, on sort de la montagne. Première descente de la journée. Poudreuse. Powder day. Yeah. Première descente pour nous autres. Okay. Ah, Il ah ouais, y en a. Ah, Alex, et hey. hey, là là, ça c'est de la poudreuse Ben <rire> la je... neige qui s'est accumulée cette nuit. Oh Paulo, première défaite. Ça va Paul? Oui ça va. Ouh là là. On devait pas aller trop vite. Ok Polo. T'as mis on dans l'armée. Ok, c'est différent hein. Ça va être bien ici là. Yahoo! Un jeune homme écrasé! Hey, un Julien! Un Julien! Laurent, lève-toi de l'eau plus vite! Attention, il y a des gens qui arrivent! Ouais, hey, la ah, laisse-toi! Ah. Yahoo! Hey, on voit vraiment rien! On suit de proche, ok? C'est la C'est la chapelle, cachée dans la forêt. J'en ai moi, on se cache ici. On ne le dit pas. Silence. Il arrive, ça Après une bonne bouffe ici, on s'en va. On s'en va encoucher certains à la chambre d'une ma soeur, elle va garder les bébés qui dorment et je vais aller faire du ski. Bon. Youhou! Avec Michel. Et je devrais amener Nicolas faire des tours de ça, il serait content. Hey, je suis contente de skier avec vous. Hey, c'est qui qui a la plus belle vanne stationnée ici? Ah, c'est la vanne de la famille Bourget. Wouhou Alors là, on va essayer de faire du ski. On est rentré. Et puis... On va vous faire visiter notre chambre. Là, on se va patiner pour la première fois de notre vie. On n'a pas le tour où est-ce y a les patins. Puis les patins, on ne les a pas encore trouvés. C'est pour qui Alors, ça va nous prendre du temps avant ah bon, okay. que... Oh on les a Ils arrivent, bon J'espère qu'ils va arriver Tu trouvé des patins toi Mélo oui. Aviez-vous hâte de faire ça Eh ben pas vraiment parce que j'arrête pas de tomber J'arrête pas de tomber J'arrête pas Ouh ouh Tu vas-tu bien aller tu penses Ouais il beau ah! Michel est-tu prête Ouais mais ici ça glisse ouh, ouh. <rire> Je pense que ça doit faire 15 ans que j'ai pas mis de patin à glace <rire> oh, alors, ça fait un euh... petit beau aussi Maman Maman Maman aussi elle va y aller ah. Ah. Mais moi Maman, <rire> Maman Ça servirait un peu à rien de damer, puis juste le laisser là Avec la neige qui va tomber dessus C'est pas d'amis ça, c'est la bonnie. Ah ouais vas-y. Eh hey, bravo pas? il y a du Père Noël dans cette affaire là. Et on a ici Michel. <rire> Let's do it. Toute la petite famille ici. Faut que ça glisse, faut que ça glisse. Oh! Bravo! Le tatin ça a jamais été mon sport. Ni à la ni à glace. Uh, mais... Euh, mais t'es bonne! Faut apprendre à se dépasser! T'es bonne, t'es <rire> Oh, Laura! J'ai 05 mmh. N'importe quoi N'importe mmh. quoi Moi mmh. bon, la veille maman aujourd'hui je n'étais pas là Marie, tu peux le compter, c'est Jean-François qui s'est arrivé dans le Parce qu'il était vraiment placé à un endroit où que les employés. Il attendait d'embarquer. dans l'auto là. Et après ça, Jean-François, il, il neigeait. Jean-François, il attrapait les, les flocons comme ça. <rire> il faisait comme ça avec les flocons. Il y a une voiture qui est arrivée. puis Jean-François, il faisait ça comme ça. Oui, oui non Non, Il d'attraper les flocons de non, non, Recule pas Ça s'est passé à 35 ans que tu rentrais mais c'est juste drôle. drôle le meilleur moment de la journée c'était. moi je peux aller la première oh, descendre moi j'ai beaucoup aimé ça le patin le patin aimé ça Jeanne même si il était vraiment nul on est tellement nuls! Ça. Non, mais moi j'ai pris. De mais honnêtement, est que, de on avait de pas de pantalon de neige, donc on avait vraiment peur de, de, de, de tomber! Mais c'est pas facile non, le bâtiment, moi je trouve ça vraiment difficile, honnêtement. Paul il s'est aventuré sur la marche. Puis il est tombé une couple de fois, mais ça lui dérangeait pas de se relever. Là. Ah, mais c'est bon ça! Tu sais, ma vie, il est gars, il a pas peur de ses pantalons. Mais moi, c'est un grand neuf! Si moi je préfère les pantalons de neige, peu importe. C'est avoir mal t'as pas mis tes pantalons dessus? Parce que, au moment on est parti avant mon oui. vrai moment préféré, c'était quand j'ai couru oui. <rire> oui, <j 'aime> -moi. <rire> Pour attraper la chaise parce que ça ferme à 4h il était 3h59 OK? Ouh. Puis je voyais au loin des gens mais encore embarqués ben, Je voyais encore des gens embarqués dans la chaise Mais la liste des chairlifts, oui. il y avait toutes des X oh. rouges comme si c'était rendu fermé voilà. puis là, puis là j'ai couru mais tu sais, moi j'avais seulement fait une piste de ski alors que maman skie depuis 7h45. Okay. Fait que maman elle était prête à me suivre, comme au même rythme. Puis là, puis là je suis arrivée, puis l'employé le, m'a dit 40 seconds left. Puis je suis comme, But I'm with my mom! Puis là, il a dit, She's not gonna make it. Puis, puis là, puis là, puis là What <king> did uh, go without her. The, I'm not leaving <laughs> her behind. It's like a What you puis l'autre fille est comme, how many seconds left? Il est comme, ten! <rire> puis là, maman, elle allait pas être là dans. Je dis, please! <rire> puis là, finalement, maman est arrivée, puis là, on on elle s'est embarquée, embarqué, mais elle, comme, sérieux, oui. il était oh, le comprends. temps était écoulé. Oui. Puis oui. il y a un monsieur qui est arrivé 3 secondes après, non. puis il a dit non. C'est trois semaines. Oh! Oui. Elle parce que. Parce qu'il y a un monsieur qui, qui s'est fait foncer dedans par un autre monsieur, en fait, ils se sont foncés dedans. Puis là, il était comme. Il est tombé par terre. Puis là, il était juste comme. Monsieur, il est pas tombé. L'autre monsieur, comme. Non, c'était plus que 4 mètres. il pouvait pas remonter. C'était genre. 15 mètres. C'est vrai qu'il s'arrêtait dès qu'il plus. Puis il était pu, comme. Are, okay. Are you okay? Puis là, l'autre, il a dit. non! <rire> <rire> <rire> I'm not ok! que <rire> toi, tu <rire> Mais il était drôle parce qu'il y avait un One Piece bleu. Puis il avait genre. Il y avait genre une agoule grise sur sa face. Puis avec son One Piece trop remonté, on voyait toutes ses bottes. C'était pas comme ça. Je l'ai Oh, thank you. Are you okay? No! Puis là, il me regarde, il dit au monsieur, are you hurt? Et là, yes! Puis là, c'est dommage monstre, are you okay? Puis il est comme, ah, il il me le temps, je suis pas gêné. C'est ça, mais les gars, je pense pas qu'il a fait Non, Moi, j'ai mis quelque chose Tu sais, il est comme, ah, oh, non! le monsieur, il était comme, il était correct, il était comme, il y a his justice. Parce qu'on n'a pas assez bougé aujourd'hui. Un jeune fou. Oh, il va peut Une autre belle journée. Asta, le soleil semble se lever sur la montagne. Regardez ça. 28h30, on y va. Youhou! Le Moi c'est dit, je GoPro stop recording GoPro stop recording GoPro stop recording GoPro stop recording GoPro stop recording Voyons là il est singe très bizarre C'est pas un bolo Oui Fibly Cheese. Oh. Pardon? Okay, you et ça, c'est stow. Mais on va, on va aller par là-bas. Dis-le, l'or ça Mais est là, beaucoup, ah, là. Ça. Ouais. Et Pépé. Ouais. ça va faire une super belle photo. Lui, il n'a pas de chandail elle elle se fait dresser. Moi j'ai un linge de temps. On est pas là, là. On va dehors, on va aller voir ça. Okay. Et on est à la piscine, c'est une piscine intérieure, mais surtout extérieure. Et la GoPro 7 Ça va Oh, c'est chaud. Oh. Ah va dans l'eau sans enclosure. <rire> ah, lui là Toi, oh. Oh. on va te la mettre dessus. Oh, c'est froid, c'est froid. Désolé, on va y coller dessus. Ok, là j'en ai une. Oh. Oh, sur ma tête. Oh. C'est vraiment froid, arrêtez ça! Paul, il va le goûter à ça. Polo! On va faire la gag à elle à la place. Ok, venez les enfants! Ça suffit! de Nico. ski Nicolas! Grave pas! Ah, oh, il fait froid! Oh, ça recouche! <rire> oh. Euh, on va aller sur la piste noire. La piste noire est très belle, surtout en soirée parce qu'il y a des lumières. La grande visite. Ah, ah. Moi j'étais en ski. Puis c'est bien oui. bon, ouais. Je pense que c'est le plus de ski que j'ai fait en 72 heures. Ah oui? Depuis 10 ans. Wow! Parce que ça fait 10 ans que je suis en Saint-Ogeolette alors je ne vais jamais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ski. C'est difficile d'aller voir la piscine ici. Les blancs, c'est comme la pointe en avant. Il y a comme des petits. piques Oui, ben oui. Puis je me prenais là-dedans. Je veux pas que tu fume juste parler. J'aurais aimé ça patiner avec toi. Ah ben oui. Tu as des patins là? À la maison? Ouais. Je sais pas. Oh privé. Ouais. Ok. On est dans deux minutes en Non! Allez aidez votre frère là. Oh! Who's the best? C'est beau! Nico? Tout le monde est là. Ce soir on s'est arrêté au Costco. On a mangé pour 12 dollars toute la famille. 12 US. 12 US.